One people, one matrons. Voilà, Malachi 4, c'est un intérêt commun. Tous ceux qui, qui voyagent. Qui voyagent dans un bateau, il y a ceux qui sont En première classe, et même les autres Loin dans des cales, si l'accident vient Personne sortira vivant, oh yeah Nous nous sommes embarqués dans ce vieux bateau Ce bateau le Malachie 4, l'unité L'unité, nous nous, nous, que nous demandons De ceux qui sont en bas L'unité, si pour, pour les enfants Le Malachie 4, l'unité Si je vis, toi aussi, tu vivras L'unité, pour les enfants, enfants Le Malachie 4, à Un seul message, un seul messager Nous devons nous aimer, malgré nos divergences Nous serons dans le bras, dans l'amour fraternel C'est ainsi que les gens verront la vérité Oh l'unité L'unité, nous nous demandons Bien pour les enfants des maladies, Nous prêchons l'amour, ô oh cher pasteur, que les fidèles doivent s'aimer les uns et les autres. Mais entre nous, il n'y a pas l'amour. La chair n'est pas un endroit. Fils de les autres, essayons de vivre aussi et que nous prêchons pour oh, l'unité. Unité, nous nous demandons. Le message, c'est une lettre d'amour. Unité pour les enfants, les malachis les autres. nous nous demandons. Serrons-nous la main dans la main. L'unité pour les enfants, des malachis. Oh. Merci llama... Voko et Kabarouti, Archons ensemble, qui dans l'unité. Un seul message, un seul messager, un seul peuple, fidèle N'Gala Archons ensemble, tous ces unis. Mme ensemble, Mme Kalonda, Mme Kalonda, ensemble Kalonda, Mme Kalonda, Marchons ensemble Marchons ensemble Stéphane Daniel c'est le peuple Élisée Kabamba Dim Vibidila Oh, Dieu est taille Dumbujimayini Pour la gloire de Jésus Alléluia Cambole Longo Atina Boligo Nabo Na Carlos Pavodi, je Nina je le S. Mon chien, mon chien, mon chien, mon